Voilà, c'est quoi, cool. voilà, 24 heures. Famille, on vient de remplacer Sadiba par le gouverneur de Kindia. Et le gouverneur de Kindia aussi n'est pas n'importe qui, on le connaît. Le gouverneur de Kindia. Voilà. Un folé. Un folé. Et voilà. Hum. Moi, je, moi, je vous comprends, mon général. Je vous comprends. Parce que vous ne progressez pas, vous régressez. Vous avez régressé, vous, avez, vous perdez. Étant un homme fort. Chef d'état, major général de l'armée. Être un ministre. Non, il n'a pas écouté souza Je dis et je le répète, mon général. Ne vous fâchez pas. Ni manque l'Isola et Ne le a. C'est l'effet de Mofasori. Mon grand frère eh, ah non, grand frère Linkosouma, m'tarafaye, bijou à toi, bijou à toute ta famille. » J'ai dit, le grand frère disait ce matin que c'est l'effet Mofasori, alcoolé, qu'au kundu le wata remplace là, C'est un kundu, un homme court. Voilà, un moineau qui va le remplacer. Donc, et puis, une très directi qu'elle a l'a dit. allait faire un direct pour dire ils disent que celui qui va le renverser est en pacte avec les dozo. En train même fumant, en train même fumant deux fuyena. Alcool tu as le fait, quand tu fais du fétichisme. quoi basi, quoi l'amirima, voilà folie. Donc que toi tu es en collaboration avec les dozo. voilà folie. Donc il y a une méfiance totale, même saraka, avec saraka, même bon pirog là. Saraka au boni, itol ni saraka au camp. Aïk itol la saraka au camp. Aïk aïk a faire d'ici maintenant faire couloukono. Aïk itol la itol la C'est pour te dire. Euh, mon frère Kourma, il faut quitter ma page. Oh, voilà voilà des. Excusez-moi excusez-moi. Ah c'est pas des gens perdus. Nka t'a Voilà. Donc Fanny. Et puis ce qui me plaît Ils sont en train de nommer Des vrais officiers supérieurs Qui risquent de te prendre Ceux qui sont en train d'être Le gouverneur de Kindia là Hey Allah C'est le gouverneur de Kindia Qui avait donné des informations Sur tes éléments Minute You want ensemble non Hello I want, I want a butterfly from, please Yeah, that's it. Thank you. Okay, thank you. Look. il n'a pas nommé. Oh. Il n'a pas nommé. Excusez-moi. Permettez-moi. Donnez-moi une minute. Je connais déjà là. Permettez-moi. Et quand on dit information, je même fondamental, I too quoi? Je le dis devant tout le monde encore une fois, mon grand frère Keren Tara. Tu as Tara nara, c'est mon seul grand frère. On a dit ça. respect à toi. Générationa Sadiba. Comment how are you? Donne-moi une minute, j'ai acheté le manger pour ma fille là. How are you? Good? I'm good. You want guitar? Okay, please. Okay, I love you. There are not many people who want to It's me, imbecile. You want what? Thank you so much. Don't mind, minute. Uh, any sauce? Thank you so much. No, baby. Tiens. No, no, no. Waiting for home please baby. Waiting for home please baby. Okay, I love you. Elle va très bien. Please don't open. Ok? Tata Fatou te bonsoir. Tata Fatou. Faut dire bonsoir. Viens. <laughs> Il faut dire bonsoir à Tata Fatou. C'est haut Tata Fatou. Voilà. C'est haut Tata Fatou. Tata Fatou. Tata Fatou. Sidon. <rire> Donc, fait quand même Fouyana. Le gouverneur de Kindia. Ils n'ont pas choisi le gouverneur de Kindia au hasard. Le gouverneur de Kindia a été choisi parce que voilà un escroc, voilà les gens qui ont donné l'information. Si ton propre unité, ton unité, l'unité qui t'a demandé de te couvrir, l'unité qui t'a demandé de te protéger, l'unité qui était avec toi, c'est le gouverneur-là qui te remplace, le gouverneur de Kindia, qui n'est pas n'importe qui. Qui n'est pas n'importe qui à La passation de service aujourd'hui, il faut bien qu'à main. Mais je remercie aussi tes partisans. Voilà. Moi, je te remercie. Tes, je remercie tes partisans qui t'ont dit de ne pas prendre le bureau là. fais mes bureaux, bureau au Si tu rentrais dans ce bureau là, tu étais foutu. Il tombe dans le bureau au Le bureau là, il m'a coûté un bras ça. C'était fini pour toi. Il est le bureau au conon. Alors, les qui sont. Thank you. N'y Je vais insulter tout le monde plus que ça. Tu as compris? Voilà. Insulter plus que ça. Ou bien ce qu'il a écrit, tu as des yeux bandés pour ne pas voir ce qu'il a écrit. Il faut garder les conseils là pour toi, ok? N'importe quoi. Ne se vantez parce que. Ne se vantez. Tu dit, braquez, perte, dit. Je l'ai dit depuis hier que je ne suis pas content. Tu es devenu une perte pour nous, une perte. Une perte énorme pour nous. Une perte énorme pour nous. je le jure, les armes qui sont perdues à Kindiala, Les armes qui sont perdues à Kindiala, petit à petit, ils vont, petit à petit, il y a des. Ça dit, je le jure, ils vont t'accuser. Ils vont t'accuser les armes qui sont perdues à Kindiala. Ils vont dire que tu es impliqué dedans parce qu'ils n'ont pas trouvé ceux qui ont pris ces armes-là. Les armes-là. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était une manière d'enlever l'unité. Les 500 personnes qui sont autour de toi, ton unité qui était autour de toi, là. on ne pouvait pas te limoger. On ne pouvait pas te limoger immédiatement. On ne pouvait pas te limoger. On ne peut pas t'enlever. Tu comprends Voilà. Tu comprends non Très bien. Nous allons le dire. Comme a dit mon frère Lincoln, c'est l'effet Mofasori. C'est fini. Il t'a Audi. il a carrière, c'est fini. Il a carrière banni, il a banni. Fait voilà. Tu dit... Tu as vu le nommé al Kondé, Je t'ai dit que je le connais, non Tu as vu, non Il lui qui est là, comme ça. Voilà. Toi, tu ne le connais pas. Effectivement, Ibrahim Kali Kondé, le gouverneur de... Le gouverneur... Un grand escroc. Un grand Nafigi. Le gouverneur... Le gouverneur de Kindia. Un escroc. Un vrai escroc. Qui te remplace à l'urbanisme et à l'habitat. Mais il n'y a même un fouillet là. Tu sais, moi, je suis de ton côté. Tu fait un cul du mamba, le nien. Tu n'as pas perdu, mon général. Tu n'as pas perdu, tu dis. Mettez le cœur. Tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu. Tu n'as pas perdu, tu n'as pas perdu. Tu es un vrai militaire. Tu es un vrai militaire. Mais tu es devenu une perte. Regarde comment ils ont chiffonné ta carrière. Regarde comment ils t'ont mis dans l'eau. Regarde en combien de... En combien d'heures, je ne dis pas en combien de jours, en combien d'heures ils ont chiffonné ta vie En combien d'heures, ils ont tout gâté C'est fini. Et puis, les personnes qui sont venues intervenir, les faux sages demandés, parce que ce n'est pas les vrais sages demandés. Je dis bien les faux. Les faux du mandin qui sont venus te rencontrer. Il est le cas pas, tu n'étais pas au camp Faya. C'est toi qui avais dit que tu n'es pas, pas barricadé, que tu n'es pas logé au camp Et quand tu, tu y allais, parce que moi-même, il était dans ton groupe. Aujourd'hui, je t'ai dit, les enfants-là sont mutés. Ils vont muter tous ces enfants. Tous ceux qui étaient avec toi-là. Ils vont les muter tous par ta faute. Par ta faute tu as vu comme un va Dumbuya, intelligent quand les gens disent que que Dumbuya est, est bête doumbia n'est pas bête Dumbuya est très intelligent très intelligent il a la campagne iba a une perte d'ama une perte énorme ibrahim une perte énorme il il a dignité un général. Et la carrière. Tout ce que tu as eu comme, euh, comme formation, la qualité, tu viens de Ibossan les formations Ambra Perdabela. À cause d'un voyou, À cause d'un criminel. Avec à, à cause d'une personne inutile. Tu n'es plus armé, tu n'as plus de travail, tu es devenu un général au chômage. En moins de 24 heures, tu es devenu un général au chômage. En moins de 24 heures, un général au chômage. Ni ni Alambaro. Si Dieu ne sauve pas ce pays-là, ils vont aller te prendre une nuit. Bientôt dans deux ou trois jours. Je dis bien, dans deux ou trois jours, ceux qui ont monté contre le, le colonel Ismaël Keïta, ils vont monter ça contre toi. Les armes qui sont perdues à Kindiala, Alda Ceux qui sont perdus à Kindiala, ils vont dire que tu es responsable. Ils vont dire que tu es en connivence avec Ismaël. Parce que Ismaël Keïta, c'est toi qui avais demandé s'il n'a rien à se reprocher de le libérer. Alda Foucault Ilele. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez, partagez. Vous êtes 600 et quelques ans. 722. Il doit avoir 700 partages, s'il vous plaît. Il doit avoir 700 partages. Il doit avoir 700 partages. Vous avez vu, je viens d'être informé. Voilà. Vous regardez. Écoutez, hein. écoutez très bien. Je viens d'être informé. Il semble qu'il serait même mis aux arrêts des sous très sûrs depuis le camp Samori. Voilà. On, il que, voilà. Regardez, oh, regardez, on, il semble qu'il serait même mis aux arrêts. Il, il semble qu'il serait même mis aux arrêts. Il semble bien qu'il serait mis aux arrêts des sous très sûrs depuis le camp Samouri. Nous allons vérifier l'information. Voilà l'information qui vient de tomber. Il partait même qu'on a, on a arrêté au camp Samori. Ibrahika. Tu as vu, non? Je me limite là. J'attends cette information. Parce qu'ils sont en train de vérifier. C'est un militaire qui m'a envoyé ça. Il est en train de vérifier. Ils vont vérifier. Parce qu'on t'a appelé au camp Samori. On t'a appelé au camp Samori Et je sais que.. Oh my God! Aujourd'hui, tu étais fâché à la passation. Même en t'exprimant là, les gens ont compris que tu étais en colère. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Qu'est-ce qu'ils ont fait d'abord? Ils ont-elles d'abord demandé à tous ceux qui étaient avec toi de, de déposer les armes. Le matin d'abord. Le matin d'abord. Le matin, je dis le matin. Avant même qu'il y ait la passation, ils ont demandé. Ils ont demandé d'abord à tes éléments de, de déposer les armes. Oumil Fenke, tes éléments ont déposé les armes, tu es parti pour la passation. Et on vient de m'informer qu'il n'y des de sous que tu as été arrêté au camp Samori. J'ai dit à tout le monde, en moins de 24 heures, ils ont gâté ta vie. En moins de 24 heures, tout. Je l'avais dit. Moi, je l'avais dit. Moi, je l'avais dit. Ils m'ont dit, non, il est en train de raconter de n'importe quoi. Je, je respecterai mes abonnés. Je ne viendrai jamais raconter des, des bobards à mes abonnés. Je ne viendrai jamais dire des conneries à mes abonnés. Je préfère leur dire la vérité, même si c'est un ou deux personnes qui me suivent. S'il vous plaît, vous êtes 700 et quelques uns partagez. je vous en prie. Ils doivent avoir 700 partages. Tous les enfants qui étaient avec le jeune Sadiba. Vous, les militaires qui étaient avec lui. Tout, ceci qui, tout, tout, qui ont, tout ce qui était avec lui. Il est moment. Il est temps que vous le sauvez. Il l'a envoyé, je dis bien, il l'a envoyé au Kansabo. Il invité à discuter parce qu'il a dit ce matin qu'il ne va pas. Il ne veut pas le poste. Depuis hier, il avait dit qu'il n'a pas été consulté, qu'il ne veut pas le poste de Liban Lhabitat. Il a dit clairement hier. Il va aller à la passation. Il va aller à la passation, mais il n'ira pas au ministère. Donc, on attend d'abord la, la confirmation aussi s'il si a été arrêté. Il y a un chef d'État majeur. Avant-hier, aujourd'hui, il est devenu un prisonnier. Je dis, nous avons un l'affaire des armes. Parce que. C'est ce que Idi Amin aurait préparé, les armes qui sont perdues. Idi Amin, je l'avais dit depuis le départ. Idi Amin a organisé. La, la, la, eh, eh, comment on ça? Idi Amin a organisé. Idi Amin a organisé la fuite des armes là. Merci beaucoup, Bachir. Madame Diallo, merci beaucoup pour les étoiles. Les pertes d'armes là. Les armes qui sont perdues à Kindiala. C'est Idi Amin qui est derrière ça. Je, je l'avais dit dans mon direct. Tu n'as pas compris, Je dis c'est pour t'incriminer. Ils ont pris ça. Ils ont mis. Sur Ismaël, ça n'a pas marché. Ils sont revenus. Ils ont mis ça sur qui Ils ont mis ça sur, sur, sur toi. Les gens vont me dire encore que Benito avait raison. Dans deux ou trois jours, il y a un communiqué qui va passer pour dire qu'il a été arrêté par faute lourde. Faute lourde, vol d'armes, préparation de coup d'état. Finalement, à la Sabari. Attendez-vous à ça. Voilà. Portez, -vous, partagez. Vous êtes 800 et quelques personnes. Vous devez, être, vous devez partager. Voilà. Donc, oh, let's go, baby. Tu as, as été limogé. C'est terminé. Ils vont t'arrêter si cela n'est même pas fait. Mais ce qui me fait mal, ce qui me touche et qui va me blesser dans ma vie, c'est que tu es un bon soldat, un patriote. Tu as servi ce pays-là. Et voilà ta suite. Idyamine est un vieux fini. Amin a 75 ans. Amin est foutu. Il dit il est en train de gâter la carrière ou bien les carrières de nos différents soldats, des vrais soldats. Il est en train de mettre l'armée guinéenne à terre. Au profit de qui Au profit de lui, même pas de Doumbouya. Doumbouya, lui, connaît sa suite. Doumbouya, il est en prison, il le sait très bien. Ils sont en train de foutre notre armée dans l'air. Mais franchement, je le répète encore une fois, c'est regrettable. Je suis touché dans mon âme. Je suis fâché, je suis remonté. Un Sadiba Kouribali, un Sadiba Kouribali, qui a suivi toutes les formations, un Sadiba Kouribali, qui est un soldat qui a été à la guerre, qui était avec les Sekouba Konaté, qui est parti au front. Au contraire, les Amara, les petits-enfants, les Amara, qui n'ont jamais combattu, qui nous jamais tiré, vont profiter de ce CNRD. Oh bon Dieu, portez-vous très bien, partagez la vidéo. Vous êtes 800, 800, ils doivent avoir 800 partants, s'il vous plaît. Allemagne, on ne peut Non, c'est regrettable. Je suis touché dans mon âme. Je suis blessé dans mon âme, je Sadiba, Parce que j'ai attiré l'attention des gens sur Idi Amin. Idi Amin est un danger public. Idi Amin est un danger public. Idi Amin est un danger public. Demain, Inchallah, je vais faire passer dans mon directeur le colonel Ismaël Keta. S'il est, est d'accord, certainement il va passer demain. Parce que ceux qui se préparent là, ils veulent piéger Ismaël. Grand Ismaël Keta ne viendra jamais. Elle elle même préparé là, il ne va jamais tomber dans votre piège. Allez préparer vos preuves contre Sadiba. Allez préparer vos, vos preuves contre Sadiba. Préparez-les, dites-le que c'est lui qui a organisé le vol d'armes. Il voulait faire un coup d'état et mettre en prison. Mais c'est regrettable. Le numéro 2 du CNRD. Le numéro 2 du CNRD va se retrouver en prison. Le numéro 2 du CNRD. Je dis bien, le numéro 2 du CNRD. Il était le numéro 2. Le tout puissant. Il devait même occuper le poste de ministre de la Défense. Mais, par bah des négociations, il a mis en ce poste-là. Mais franchement, c'est regrettable. Je suis d'accord avec mon frère la là. Au revoir, portez-vous bien. Merci d'être là. Merci franchement, partagez. Non, ce n'est pas la peine. Yeah. Un vieil de 70 ans, Sadiba, hey, Idi Amin, a détruit l'armée guinéenne. Il a désarticulé l'armée guinéenne. Regarde tous les officiers, tous les généraux. Abraham voilà est belle retraite là. Il a choisi ses parents.